Et je me disais, putain, c'est cool, il y a, y a Boubou, il y a tout ça dedans euh, dans DBZ. Mental Combat, j'aime pas du tout cette licence. Bon, on vend des plats. <rire> on peut développer un peu plus. Non, bah, on va bien manger, comme, euh, comme toujours. Hein. Ok, machine gun. Bonjour tout le monde, les amis, comment ça va Nouveau format, premier épisode. Vous l'avez peut-être reconnu, on est avec Retro Bob. Comment il est Retro Bob Bah, elle là, tranquillement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas RetroBob, on avait déjà fait une vidéo avec. Je suis collectionneur d'anciens jeux vidéo, Retro Gaming, on appelle ça. Je collectionne sous forme de full set. Donc j'ai demandé à RetroBob, est-ce qu'il connaissait un endroit dans le sud où on mange des belles choses Et il m'a donné un nom, il m'a dit le Parcours du Guamé. Bah, Le Parcours du Gomet tout simplement, c'est un euh, bah, snack bar sur la ravine des Cabris, dans le sud. Et euh, bah, à ma connaissance, hein, c'est là où il mange le plus grand pain américain euh, sur l'île. Peut-être qu'il hein, y en a d'autres, mais je ne pas les autres. Mais euh, sur l'île, c'est là où le y le plus grand pain américain. m'avait pris ça euh, bah, depuis 2012 hein, déjà. Hein. Et il euh, a resté euh, dans la mémoire, comme il dit. Hein. Donc on a testé Et du coup, moi pareil, il découvre hein, ma là. Donc là, tu vois ici, c'est le pain américain géant. Donc là, nous avons un pain américain euh, Zaziv. Euh, sauce brésilienne. Donc, cette sauce m'a jamais goûté. Moi, apparemment, c'est du sucré salé. Euh, donc, tu vois, hein, le pain il, fait, il dépasse mon bras, hein, donc euh, il fait quasiment euh, presque une baguette, mais pense. Hein. Et là, en fait, on a un format mini, donc apparemment, euh, les plus destinés aux, aux, aux enfants ou adolescents qu'on n'a pas une très grosse faim. Donc, même s'il si est petit, il me trouvait quand même assez compact. Et celle-là, c'est un pain américain poulet rôti, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça déguste affaire affaires, et puis il nous dit à ben, ben, bonnes impressions. Donc, c'est parti. Prends le premier bout, laisse au goûter et après on donne tombé impressions. C'est parti, On teste tout de suite hein, le. <rire> Alors déjà, ça c'est un petit bout. Hein. C'est euh, même pas un cinquième du pain. Mais pense déjà à ça c'est déjà pour remplir mon ventre déjà. <rire> voilà, voilà, là, on va faire deux Ce que Banal a dit ce matin, c'est qu'ici il y a plein de produits contrairement à d'autres bas où ça allait vraiment frais. Donc en fait on a plein de, de, de tout ça que ce soit le bon poulet les rôti, tout ça, on a plein de trains, les frais les préparés ici même et il donne une un différence au goût normalement. Excellent, excellent, excellent. Alors ah. comparé aux autres pas américains, est-ce qu'il y a une différence de goût Déjà les frites sont bien chargées, je me trouve. Hein? Bah, déjà, ouais, niveau frites, déjà les chargées. Jambon pareil, c'est pas des citrons jambon à la faire. Le fromage, le pain, tout ça, les, les charger, les bloquer. Quand on prend t'es là, on connaît où ça mange pour le vendre plein. Alors, t'as l'impression, Stéphane Alors, Déjà, donc c'est pas américain, il m'a dit pain américain là, là, Mais en fait, tu peux pas te voir, a jambon, Zara frites, le fromage par-dessus et la sauce. Donc, il mange un petit bout, pour bien goûter la sauce, Bon premier Les amis, le pain est terrible. En ce moment, le fond dans mon, ce mon dent. incroyable. Alors la sauce brésilienne, je m jamais goûté Je sais pas si on avait déjà goûté ça avant En fait, il ressemble un peu à un mix entre une sauce barbecue Miel Ouais, un truc au miel Et en vrai, il passe bien parce que Vu déjà le zaracif, c'est un... C'est un sucré salé Tout le se passe bien avec ah, En tout cas, il est un peu déçu que le, le, le parcours du Gourmet est aussi loin de mon cas, Parce que je pense que je devrais pas de pas souvent a là Et Il y a un truc aussi que le giron là, c'est que même avec la pénurie de l'huile et euh, les prix qui augmentent, ces ben prix de sandwich n'ont pas augmenté en fait. Il a fait en sorte d'agencer sur un autre truc pour garder ses prix. Et apparemment, il fait 14 ans que ça existe. Donc, à, à, à c'est quoi des Fulani T'es en 2012. Depuis de, fait 10 ans. Ouais. fait 10 ans. Et à que il pas passé le pain à l'époque, était déjà comme ça ou ouais, fait trop longtemps. Alors, la seule fois, ma... enfin la seule fois. Mais tu pas loin là, à l'époque. Et quand m'a appris, m'a travail, m'a mangé des jouets dans le pain. C'était un Américain géant même Ouais, ouais. Ok, T'inquiète pas, pas, mais là, mais au fini ça, va. Autant le mini, et autant l'Américain le, le, géant, les gars, mais genre, le pain est chargé, les gars. Costeux sérieux. Euh, un si tu viens manger un Américain géant, tu es là, prends prend pas tes avant, hein, parce qu'il est calcé, il y un petit bout de ça, là pour la fuite. Ça c'est le Zaracif que Balaï fait eux même Magnifique. Ceux qui ne connaissent pas la vie de la ravine des Cabris, comme moi qui ne connais, pas devenu très très souvent, et tu veux bien manger, faut passer là. C'est <rire> le bout de la sauce. Bonjour, vous appelez comment Gilbert. Alors, Gilbert, est-ce que vous êtes déjà venu au parcours du Guamé Ah ben, on vient dès qu'on peut. Alors pas tout le temps parce que c'est pas hyper diététique, c'est normal, c'est tout comme tous les sandwichs. Et moi, j'habite à l'entre-deux et j'adore cet endroit. C'est généreux. C'est généreux en, en, en, en sandwich ah Ouais, mais ben c'est clair, regarde. T'as vu ça Et puis à la fois, en plus, il y a de la bonne bière. Ah. Moi, j'en bois très très peu de la bière et il y a de la bonne bière ah, ah, en plus. J'aime autant qu'elle soit bonne, tu vois. Mais c'est Gilbert, je t'en prie. Et toi, c'est comment Stéphane. Stéphane, et ben merci à vous. Et bon appétit et, et tu peux prendre la chaise. Oh. Ah. <rire> bon, en tout cas, pour l'instant, le pain, nugget à bassaille. Ça fait les chargés sans poisson. <rire> ça fait les compétents. Ça vaut la peine de faire la route de plus c'est pas la bouche pleine, désolé. Après, après ici, il n'y a pas que ça, nous la ça, mais il y a des tacos, il ta a, a des kebabs, hamburger, il a beaucoup de choix en plus, ça me trouve les cool. C'est coupe, ça avec délicatesse. Ah, oui, si on ne l'a pas fait ça dans vieux vie oui, Il ne veut, <rire> veut, veut pas blesser le pain. Il est temps de tester euh, la pièce maîtresse. Et euh, donc, toujours pareil, hein, on a deux petits tranches en abondant le poulet rôti, les frites et la sauce algérienne. Du coup, c'est parti. Bon, on voit des plats, gars <rire> bon, On voit les plats Qu'est-ce bon, que de finir ça à nous Méga, il Miguel on. Voit les <rire> non, non, non, non. Puis, on voit des plats. Il reste encore plus de la, près de la moitié de l'Américain le le, géant, la moitié de l'Américain mini. Alors déjà, le, encore une fois, le poulet il est bien chargé. Là, ce n'est pas le pain, c'est d'azote, entifier euh, la viande dessous et il bombarde feu dessus. Là, on a vraiment au goût ils sont en plus, hein, on a beaucoup de morceaux de poulet dedans, le poulet rôti. La petite assagerie, pas trop fort comme il faut. Et, il pique pas trop la bouche. donc À moi par exemple, il ne peut plus trop manger piment et euh, il passe, hein, en vrai, il passe. Il n'arrive même pas à choisir entre le Zaraci et celle-là parce que les deux Naiyou un goût différent mais le deux est bon. Et celle-là en vrai, le, le petit so sachage, il passe bien avec le poulet. Il est bon. Regarde la vie de mot. Voilà ouais, les amis, après quelques minutes, euh, le défi n'a pas, <rire> pas été relevé. Il n'a pas fini. Il euh, n'a ah. pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Un petit Entiboutzassive. Euh, voilà, donc bilan du parcours du gouamé tout le monde est super sympa ici. Euh, autant les gérants, les, autant les le, le personnel, autant les gens qui viennent ici. Il est vraiment la cool. T'as ça pas vu mais le gars là du de la chaise, il y a des causes avec nous en caméra. Il y a des à nous que du coup tu es là, il trouve l'ambiance, Il n'a que ici trouve ça. Il a fait plein de potes, tu es là, il passe des fois des, des, des après-midi, t'es là. Il fait euh, beaucoup de connaissances, ben, les causes, ils apprécier franchement, euh, bonne humeur, tout le monde est sympa. Euh, c'est ce qui m'a retrouvé ici en plus. Alors, il mis pas trop de notes la bouffe, mais euh, s'il si me donne un genre d'avis, un genre, un genre de, de notes. En vrai, elle hein, est dans l'un des meilleurs pains américains que j'ai mangé de, de toute ma vie. M'a euh, pas d'autres non, hein, mais de tous les pains que j'ai mangé, que ce soit les pains faits maison, les pains chez les gens, les pains dans les snacks, tout ça, c'est un des meilleurs. Parce qu'il était, était costaud, il était bien chargé, il était bon. Et la sauce, tout est passe bien, franchement. Hein. La ravine des Cabri représente le parcours du goût mes les amis, en plus si ils ont envie de faire sport après, juste des yens dans le parcours Tu peux le courir un petit peu, tu peux marcher un peu, faire une balade pour digérer Il m'a dit pas ça parce que la caméra, mais d'abord, on m'a vraiment apprécié mon petit moment tel. Ah, mais là, ce petit mot rétro Bob, de son avis bon, On vend des plats enfin, <rire> On peut développer un peu plus On va bah, bien manger comme, euh, comme toujours de hein, toute façon hein, C'est euh, l'endroit où euh, quand on a besoin de manger un peu américain, c'est ici où vient Mais là tu vois la pêche, hein mais autant là, l'a amusé, mon corps est lourd Là en fait qu'on a bien mangé, qu'on est en train et là on n'a plus envie de bouger. là on a envie de dormir en vrai. On envie de allonger, de dormir. Donc euh, ben là, ce ce qu'on peut faire là du coup bah, C'est ne un pas le corps, comme il dit, donc la suite, la suite euh, ben, c'est le café. Mais invite à au un café la case. Bon, allez, on va mettre du café chez, chez Retro Bob et peut-être on va mettre un, un peu, un peu de, plus de peps. Voilà, bon, on a la trouve chez M. Bob. Attention, on aura point le temps de clean des yeux, on sera déjà là-bas dans 5 3. 2. Machine gun. Et voilà, on est avec la tasse de café promis par le cher Retro Bob après ce super repas qu'on a mangé, le vent toujours plein. Alors, euh, changement d'ambiance ici, il euh, y a beaucoup de choses à toi et de moi. Alors on est où là Bah là, on est à Retro Bob Collection, c'est euh, bah, l'endroit où se trouve justement ma collection, la collection Retro Bob. Et euh, bah, c'est mon repas secret en fait. <rire> Alors, on est dans la grotte Lantre de Retro Bob. Alors là, euh, je suis entouré, même au plafond, il y a des choses. Il y a des posters, il y a des jeux, je vois des consoles, des accessoires. Il y a du rétro gaming partout, euh, des VHS, des figurines. Euh, alors, est ce que tu peux nous décrire Faire une liste rapidement de tout ce qui se trouve dans cette pièce. Il y a un peu de tout en fait, hein. c'est à dire euh, bah, depuis 2016, euh, je collectionne. Euh, bon, bah, tout début, c'était euh, des jeux vidéo. Après, au fur et à mesure, c'est rajouté à ça ben, quelques figurines, quelques accessoires, des VHS, des CD audio, des POG. Un peu tout ce qui se rapporte à l'univers ben, des années 80, 90 en fait. Euh, je trouve que c'est en corrélation avec ben, ce que je fais et c'est ce que j'aime aussi, tu vois, c'est euh, la nostalgie. C'est vrai qu'on nous rend dans cette pièce, on fait un bond dans le temps. Euh, une fois que vous franchissez cette porte, on n'est plus en 2022, on est des années, allez, 1980, 1990 à peu près. On va commencer par ce qui se passe euh, dans notre dos, donc il y a une collection euh, de jeux Super Nintendo. Euh, il y a beaucoup de jeux donc on va faire un petit choix de ça et je vais laisser euh, Monsieur Retro Bob nous faire la visite. C'est parti On s'était vu pour une vidéo où tu faisais du full set euh, Xbox, si je dis pas de bêtises. Donc maintenant, en 2022, quelle est la collection que tu es en train de faire Donc là, en 2022, je suis en train de faire de la Super Nintendo, le SNES. Depuis le 1er février 2021, j'ai commencé ce full set-là. C'est 529 jeux. Euh, là, je suis à 300 jeux en boîte euh, sur les 529. Donc, euh, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est un full set euh, complètement différent de ce que j'ai fait déjà auparavant. Le SNES, en fait, moi, ce que, ce qui m'a marqué à l'époque de la console, c'est le pack euh, Street Fighter II de Turbo. C'était le pack qu'avait mon grand frère euh, à cette époque-là. Je suis fan de ce jeu, quoi. À l'époque déjà, euh, mon frère nous, il nous montrait des cartes et tout ça. J'en ai quelques-unes là. Voilà. On avait dans les petits paquets de bonbons à l'époque. Il y avait les mêmes dans en DBZ dans les paquets de bonbons au chocolat. Et du coup, euh, bah, la Super NES, mon jeu favori, bah, c'est ça. C'est celui-là, c'est Street Fighter 2 Turbo. Parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures là-dessus. Euh, j'ai réussi il y a très peu de temps hein, à récupérer avec euh, l'ami Florent Barreau. Euh, un Street Fighter 2 Turbo sous blister d'époque. Euh, Pâle Espagnol. C'est un jeu sous blister, ça veut dire qu'il est neuf d'époque. C'est un blister souple. Et euh, du coup, bah, voilà, c'est vraiment une pièce que je vais garder dans ma collection parce que bah, voilà, je suis fan du jeu. Je suis fan de versus fighting. Je suis tombé dedans depuis, depuis petit, hein, comme on dit, tombé dans la marmite. Et DBZ, pour anecdote, la légende des Saiyans, bah, ça, c'est un des premiers jeux aussi, juste après Street Fighter 2 que j'ai joué à l'époque et mo que mon frère avait sur la console. Ça, ça c'est le troisième. Et l'ultime menace, pour l'anecdote, hein, j'étais en primaire, en, même peut-être en CP. Je crois, un truc comme ça. La veille, j'avais vu à la télé euh, que bah, le jeu était sorti sur la console et je me disais putain c'est cool il y a, y a Boubou, il y a tout ça dedans, euh, dans DBZ puis bah, j'arrive chez moi le soir en rentrant de l'école et puis j'entends le, les mêmes sons, les mêmes musiques, les mêmes bruitages que bah, ce que j'avais vu à la télé et en fait quand je suis rentré dans la maison bah, mon frère était en train de jouer à ce jeu là, il y avait la boîte encore et tout sur le fauteuil et c'était un truc de fou il y a des grands classiques hein, comme bah, par exemple là il y a Mental Combat c'est le premier Mental Combat sur la Super Nintendo Bon, celui-là, pour l'anecdote, je l'ai eu avec Steven Louis, euh, un pote chez la Métropole. Il m'a fait un prix, mais vraiment... Euh, c'est même pas le prix d'époque, c'est moins cher que le prix d'époque. Et euh, c'est super cool de ça part. Il a voulu m'aider dans ma collection, m'aider dans mon full set. Je te remercie pour ça, mon pote. Mental Combat, j'aime pas du tout cette licence. Mais alors, depuis le début, hein, je l'aime pas du tout parce que c'est hyper dur. Il jouait, il jouait, il jouait pour connaître tout par cœur et... Euh, comme on dit en créole, là, il faut veiller la coque. Il a fait fureur quand il est sorti en arcade. Et bon, après, c'est ça aussi le full set hein, c'est collectionner des jeux. Euh, bah, même si tu n'aimes pas forcément la licence, au moins tu l'as en ta possession et tu peux dire j'aime pas cette licence. Sur Super NES, le dernier qui est sorti, c'est celui-là. Je crois que je l'ai lancé une ou deux fois. Et euh, à chaque fois, je me dis mais pourquoi je lance. Enfin, je vais peut-être dire un gros mot, mais pourquoi je lance <rire> cette merde <rire> Pourquoi je perds mon temps en fait à jouer à ça Parce que bah, j'aime pas. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Alors, Super Mario Kart, c'est le premier. premier. Premier, premier, premier des Super Mario Kart. Enfin, des Mario Kart, du moins. Je vois un Mario Kart 8, je crois. 8 Deluxe sur Switch. Bah, sur, sur Super NES, c'était le premier. Et il fallait oser, à l'époque, dire qu'avec Mario, je vais faire un jeu de cartes. C'est vraiment euh, un truc novateur pour l'époque. Euh, 92 sorti en 92, et là on est en 2022 donc ça fait bah ben oui il y a eu 30 ans, bon il y a eu des rééditions genre euh, en classique comme ça, après ce que j'aime beaucoup aussi c'est les shmup, les shoot them up, alors beat them all, shoot them up, les shoot them up, bon j'en ai pas énormément, mais ceux que je possède actuellement dans ma collection, et eh bien c'est euh, un peu... Bon déjà il y, y a le super laisse dedans, ça c'est mon jeu de cœur c'est ce que mon frère avait à l'époque, que j'ai découvert. C'est de la série des Power Strike, il est génial, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. Et je pensais ne pas être capable de le terminer, mais franchement je l'ai terminé et il est génial. Ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui connaissent et qui ne l'ont pas terminé, il faut y jouer. Il faut y jouer. Ça, c'est une pièce euh, maîtresse, de, pour moi, hein, de la console. Voilà. Bon, après, en dessous, on a tout ce qui dit RPG. Alors, RPG, euh, dans les bons RPG, on a Soul Blazer, qui est excellent. Très, très bon RPG, euh, action RPG. Euh, bon, certains diront que ce n'est pas RPG, parce que, machin, mais moi, franchement, je joue à un jeu, quand j'y joue, je me, dis, je me fais mon propre avis sur le jeu, je me dis, c'est RPG. C'est un action RPG. Euh, par exemple, j'ai joué, pour comparaison, j'ai joué à Zelda 3, le Link to the Pass, qui est ici. Euh, ou de l'autre côté, ça c'est la version classique, et là c'est la version euh, normale. Euh, le Zelda 3, je n'ai pas spécialement accroché. C'est un sacrilège pour beaucoup, hein, mais ce pas mon préféré. Ce pas mon préféré. Je préfère largement un Soul Blazer, euh, qui est pour moi beaucoup mieux. Ou un Illusion of Time. Ça m'a beaucoup plus passionné que le Zelda 3. Le Zelda 3, pour moi, était, plus... était moins bon. Bon, je dis les choses comme elles sont. Hein. Pour moi, dans mon sens, à moi, été était moins bon. Sur le SNES, on a aussi bah, tout ce qui dit action, plateforme. Par exemple, là, il y a Donkey Kong Country. On ne présente plus Donkey Kong. Hein. C'est le premier Donkey Kong sur la console. Le premier jeu d'action plateforme. Le premier plateformeur de la console. Ça, pareil, on l'avait à l'époque. C'est un jeu courant de la console, hein, et euh, il est excellent, excellent, excellent, mais difficile. Parce que la Super Nintendo, c'est euh, finalement un support qui coûte super cher. Bon, c'est pas le but de montrer des jeux qui coûtent super cher, mais c'est à la fois les jeux les plus rares, et euh, bah, ce que j'ai de plus gros dans ma collection, bon, j'ai encore un autre jeu qui est sur un autre support qui est plus rare. Mais pour le coup, euh, bah, voilà, sur la Super Nintendo, il y un peu de tout là, il y a du Demon Crest par exemple, Dimon Crest en FH, mais ça c'est un jeu assez recherché, pas facile à trouver, surtout depuis la Réunion. Au niveau des prix, c'est combien du coup euh, Ça, ça va entre 500 et, et 700 balles. Le jeu. 700, ça peut aller plus. Le Super Nintendo, tout dépend de l'état. Ça veut dire plus le jeu est en bon état, plus. Euh... Ce qu'il faut savoir, collectionner depuis la Réunion, c'est. Euh, J'ai estimé à peu près à 30%. Euh, ça augmente de 30% la difficulté d'une collection. Voilà. Donc ça c'est le Mega Man X. Donc c'est la base hein, dans la collection Super NES, euh, j'ai envie de dire. Celui avec lequel j'ai commencé la collection euh, l'année passée, c'était le Megaman X2 qui est là. Le Megaman X2. Bon, ça c'est un jeu quand même qui est recherché quand même. Hein. Il n'est pas facile à trouver, surtout à La Réunion. Et euh, celui-là, je l'ai eu dans un échange. J'ai envoyé euh, la moitié du full set Neo Geo Pocket Color euh, avec euh, des consoles, tout ça. Bon, pas que contre ce jeu-là, mais contre trois jeux, me semble. Donc il y avait le Mega Man X2 dedans. Et ça m'a motivé à commencer le full set Super NES. Mais aussi, un des meilleurs jeux pour moi de la console. Le Wild Guns, c'est un super jeu de shoot en 2D, mais super bien fait. Franchement, j'étais étonné de voir ça sur la console. Et par contre, c'est un jeu qui, qui douille. Comme on dit dans le registre, il pique hein, niveau prix. C'était pas facile de l'avoir celui-là. Je suis fan aussi de Beat Them All. Donc dans les Beat Them All, bah, tous mes Beat Them All, ils sont là. Et euh, dans les Beat Them All, euh, mes préférés, ça va être Final Fight. Donc voilà, il y a la trilogie qui est là. Un de mes préférés aussi, ça va être le Ninja Warriors. Le Ninja Warriors, très très très très très bon Beat Emol. Euh, bon après ça dépend du personnage avec lequel on joue mais euh, moi j'ai ai beaucoup aimé celui-là et pour l'anecdote euh, je l'avais acheté sur eBay et le vendeur l'avait env envoyé mais euh, la poste avait bloqué le colis alors j'étais en stress en stress en stress en stress c'était un truc de fou parce que c'est un jeu quand même à 3 chiffres euh, selon l'état presque 4 chiffres et euh, bah il est difficile à trouver en fait et euh, j'avais peur de perdre le jeu quoi et franchement, si j'avais perdu ce jeu-là, j'aurais pas continué le Full Set. C'est aussi ça le SNES, c'est euh, compliqué parce que bah, pour faire venir à la réunion. Et euh, bah, si on perd une pièce, si c'est une grosse pièce, et bah c'est pas très encourageant de continuer quoi. Firebomb. Donc le Super Turrican, tu vois, ça c'est un jeu que j'ai beaucoup de mal à trouver et euh, en version français-hollandais, j'étais obligé d'acheter le jeu en neuf. C'est-à-dire, il a été vendu comme neuf, n'ayant jamais été lancé dans, la, dans une console. Et bon, forcément, il y avait un certain prix. Euh, c'est une des plus belles pièces que j'ai dans ma collection NES aujourd'hui. Mais ce n'est pas la meilleure. Voilà, <rire> bon, tu vois, par exemple, là, on a un Battletoads sur NES, sous blister rigide. Bon, le blister rigide est jauni, c'est un fait. Le blister rigide est craquelé euh, à certains angles, hein. Mais ça reste un jeu neuf sous Blister Rigid NES. Ce n'est pas un jeu très courant, surtout en Blister NES. Et c'est même un jeu introuvable actuellement sur les différents sites de vente. Et euh, je suis peut-être en train de voir pour faire un échange avec un gars de triche pour ce jeu-là contre du Super Nintendo. C'est une, une des pièces aussi cool que j'ai dans ma collection NES. Bon, il est cool Battle hein, mais ce n'est pas le meilleur jeu. Ce que j'ai de plus beau dans ma collection NES, je te fais voir. Ah, c'est une big box, on appelle ça. Et en fait, ça m'a pris... C'est quoi une big box Une big box, bah, c'est une grosse boîte, en fait, quand tu regardes les PC. Hein, Mais il y a un accessoire dedans ou c'est juste... Euh... Euh, oui, dedans, en fait, tu as euh, bah, des... En fait, c'est un truc qui se joue avec le robot Rob. Chez NES, pour ceux qui savent. Rob, en fait, c'est le, le robot NES, c'est un accessoire. De toute façon, tu vois en bas, là, à gauche, il y a une petite tête d'un robot, là. Et, et en fait le robot lui bah, c'est grâce aux robes que tu peux jouer à ce jeu là Sans le robe c'est impossible Et euh, dans la big box en fait tu as des accessoires pour pouvoir y jouer C'est complémentaire euh, aux robes qui étaient vendues lui avec le pack deluxe euh, sur NES Et euh, si tu veux en fait ça c'est une des plus belles pièces de ma collection Parce que bah, j'ai acheté cette pièce là euh, à la fin de mon full set NES et euh, tout, tout au long de ces 7 mois-là, en fait, j'ai suivi cette pièce-là euh, pour voir s'il y en avait d'autres qui allaient euh, apparaître sur eBay ou quoi. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, c'était le seul euh, stack-up en vente. Et euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a des gars, en fait, qui me demandent euh, bah, si je vends cette pièce-là ou, ou quoi, si, si j'échange. Bah, forcément, s'ils si, euh, bah, n'ont pas de quoi euh, correspondre en valeur d'échange avec euh, le stack-up c'est compliqué. Parce que c'est une grosse pièce du Full Set NES. Du coup, le Full Set NES, je l'ai fait en 7 mois. Euh, bon, j'ai sacrifié beaucoup, beaucoup de jeux aussi de ma collection d'avant, parce que bah, j'étais à 6500 jeux début 2019, bah, jusqu'à mi-2019. Et euh, il me semble que c'était euh, pas loin de 2000 jeux qui sont partis à l'échange et à la vente pour pouvoir avancer mon, SNES, euh, mon NES. Pardon, et euh, bah c'était une communauté aussi que j'ai, parce qu'au fil des full sets, j'ai fréquenté pas mal de communautés, pas mal de gens et tout ça. Et très solidaire, c'était une communauté très solidaire, j'en garde de très bons souvenirs. En plus de, de redécouvrir et de découvrir les jeunesses que j'avais connues à l'époque. Et voilà, la vidéo est déjà finie, euh, on vient de voir la pièce maîtresse de l'ami Rétro Bob. On va finir là-dessus. Alors, en tout cas, je te remercie de m'avoir invité dans cet endroit perdu dans le temps à la Réunion. Les liens qui vont s'afficher euh, sur la vidéo, on mettra aussi en description. Abonnez-vous aussi à la chaîne Reno Gaming Crew, les amis. La chaîne YouTube, Reno Gaming Crew, chaîne principale. La chaîne secondaire, Reno Gaming Crew, Nakama VOD. Ça, c'est plus pour le gameplay gaming. Le Facebook, le Instagram, le Discord, le Twitter. J'affiche tout aussi. Bah, merci de m'avoir invité déjà euh, bah, ce midi. C'était excellent. Et puis, bah, au grand plaisir de partager avec euh, bah, le public hein et puis bah, même euh, au-delà de La Réunion, de partager ma collection, de partager notre passion qu'on a euh, bah, en commun. Et euh, bah, c'est toujours un plaisir, hein. c'est ça aussi le but du rétro aussi, de la collection, c'est le partage. Comme le dit le dicton, Renault Gaming Crew, calcule pas tes lans le fou, hein. Alors <rire> Ok